Bonjour Bonjour les amis, c'est SpyStock. Si vous êtes resté à la fin de ma dernière vidéo sur l'iPhone 12, je vous ai dit que j'aurai un nouveau compagnon qui est juste là, qui est juste là, qui s'appelle H2. Et ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin, sortez -vous. Non je rigole pour C'est un bon compagnon, vous allez voir. Il est temps de vous présenter H2. Qui va nous accompagner dans toutes les vidéos? Il est magnifique. Je pense On va avoir 1000 abonnés en virtu. Alors, vous mettre un abonné avec toi. Attention, abonnez-vous, s'il vous plaît. 1000 abonnés, et je vous voulais présenter. Bye, un instant.